Après un lancement plutôt réussi, fin 2020, dans le smartwatch game avec sa Oppo Watch, Oppo nous a proposé récemment une adaptation de son application ATAP sur iOS. Oui, dorénavant, l'OPPO Watch est complètement compatible avec l'iPhone. J'ai testé pendant un mois l'OPPO Watch avec mon iPhone et je vais tout vous dire dans cette vidéo. C'était vraiment une nouvelle qui m'a ravi, car l'OPPO Watch pour moi était une montre sous Wear OS à qui m'avait redonné goût à Wear OS. Grâce à cette nouvelle version de Wear OS qui était sortie du coup l'année dernière, il y avait du nouveau, du nouveau dans la navigation et surtout dans le menu. C'est ce que j'ai vraiment apprécié à travers cette OPPO Watch. Bien qu'elle tournait sur Wear OS, donc il était possible théoriquement de la coupler avec l'application Wear OS, même sur iPhone, on perdait la surcouche OPPO. Et cette surcouche OPPO, pour une fois sur un modèle Wear OS, était assez plaisante. via applications sur la montre, mais via aussi l'application a L'application A-Tap étant maintenant disponible sur iPhone, on va pouvoir exploiter l'Oppo Watch à 100% ou devrais-je dire à 90% On va voir pourquoi. On va donc retrouver la plupart des choses qui m'avaient fait apprécier cette montre lors de mon test. Je vais pas vous refaire mon test complet sur iPhone parce que la plupart des choses sont communes. Donc, si un test complet de la montre vous intéresse, vous allez pouvoir le retrouver dans la description et le retrouver sur ma chaîne. Le test est plus que complet. Il est d'actualité maintenant pour iPhone aussi. Donc, je vous invite à aller le voir. Là, on va surtout parler de la connexion Oppo Watch iPhone. On retrouvera donc une navigation semblable, une navigation intuitive, sympa. La possibilité de voir certaines informations avec les widgets, de lancer certaines choses. Le menu, le menu qui m'avait fait apprécier du coup, cette nouvelle version de Wear OS. Et là, il sera possible du coup de lancer des applications de la surcouche OPPO, à peu près toutes les applications qu'on voit. Ce qui va nous permettre de les retrouver et de retrouver tout notre suivi après sur ATAP. Car oui, je l'ai dit, maintenant on ne sera pas obligé de passer par l'application Wear OS si on veut l'utiliser sur iPhone. On va retrouver cette application ATAP à peu près dans les mêmes similitudes qu'on avait sur Android, avec différentes cartes, pour voir par exemple la fréquence cardiaque, avec l'historique, le suivi de sommeil, le suivi de sommeil assez détaillé aussi, comme sur Android. On va pouvoir gérer la montre, les cadrans, les paramètres de santé, les objets les autorisations pour savoir si on peut localiser etc etc bref au niveau santé et sport on va retrouver un suivi qu'on avait sur android une question qui va sûrement revenir c'est est-ce qu'il y a des problèmes de connectivité entre iphone et la montre personnellement je n'en ai pas eu en un mois j'ai tendance des fois à déconnecter le bluetooth à reconnecter, reconnecter, à ne plus avoir de batterie à remettre recharger la montre et elle a toujours retrouvé naturellement le téléphone pour après m'envoyer des notifications car oui on aura toujours la possibilité de recevoir les notifications les notifications d'application et j'ai été surpris je me souvenais plus d'autant que chaque petite application avait son logo pratiquement. Que ce soit le logo Discord, le logo d'une de mes applications de surveillance, logo Bangood, bref, il y avait à chaque fois la possibilité de voir et de recevoir. La dernière question, c'est il y a-t-il des différences Est-ce qu'il y a des différences dans la possibilité, dans l'utilisation de la montre Par exemple, est-ce qu'il est possible d'utiliser les services Google Oui, il est possible d'utiliser les services Google. Est-ce qu'il est possible d'utiliser Google Assistant Oui, il est possible d'utiliser Google Assistant. Est-ce qu'il est possible d'aller télécharger des applications sur le Google Play Store oui, il est possible aussi. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de Google Play Store sur mon iPhone que je ne peux pas aller, par exemple, télécharger Telegram, hop, et l'installer sur ma montre. C'est aussi tout à fait possible. La montre est reliée en Wi-Fi. On va pouvoir, du coup, télécharger des applications directement depuis la montre. Des applications comme Strava, bref, tout ce qui existe sur Wear OS. Mais alors, on revient à la question. Qu'est-ce qu'il y a de différent Les seules limites que j'ai trouvées avec l'iPhone, c'est l'impossibilité de répondre aux messages et l'impossibilité de répondre aux appels. Lorsque je veux décrocher un appel, ou appelé, ça va me rediriger directement sur le téléphone et il faudra continuer avec le téléphone. C'est pareil si je reçois un message, un SMS, je ne pourrai pas y répondre. C'est la même situation que d'autres montres Wear OS qui sont compatibles iPhone comme les watch ou autre, mais c'est important de le souligner. Alors, du coup, quel est mon bilan de l'utilisation de cette Oppo Watch sur un iPhone Personnellement, vous le savez, je ne suis pas forcément adepte des fonctionnalités smart, notamment de répondre à un appel avec ma montre. J'avoue que parfois j'aime bien les réponses rapides aux SMS ou répondre directement avec un SMS vocalement comme je pourrais le faire avec Siri sur mon iPhone mais c'est vrai que c'est pas un de mes critères principaux sinon j'utiliserai jamais de montre Wear OS avec mon iPhone pour les autres types d'utilisation je peux donc dire que l'Oppo Watch est une bonne alternative sur iPhone à une montre comme l'Apple Watch pour bien entendu tout le reste des fonctionnalités et pour avoir une montre Wear OS sur iPhone bien entendu que je ne peux que encourager son usage sur Android principalement mais sachez que sur iPhone on peut très bien s'en sortir avec et qu'elle est maintenant une bonne concurrente à toutes les montres Wear OS compatibles avec un iPhone. Voilà les amis J'espère que mon retour d'expérience sur cet Oppo Watch avec un iPhone pendant un mois vous a plu. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pouvez aussi aller me les poser sur le Discord. J'essaierai d'y répondre au plus vite, mais il y a une bonne communauté pour y répondre aussi. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification, à vous abonner. Merci et à bientôt sur ma chaîne.